Des morts de trise Zéro mort en tournant, zéro mort en faisant bloquer, des morts parce que je, je recule en défouraillant dans un pack. <rire> 64 morts Ah, mis ah ouais j'avais pas vu C'est une farce Ah moi j'ai 54 Mais ah 55 <rire> <rire> J'en peux plus cette game On va mourir. Putain! Ouais. Ah, je sais pas si tu vas pouvoir les claquer. Ah, si. C'est une blague. Le dernier. Attends, oh, c'est ouais. vraiment le dernier? Ah, <rire> <là. rire> merde! On est invincible ou quoi Pourquoi non, On meurt plus. Allez, depuis qu'on parle de casino, euh, la chance nous sourit. Putain ah bah, ah bah. <rire> Oh mais putain de bande d'abrutis de chiottes Ah ouais <rire> J'en utilise 3 en zombie, voilà tu vois. 2, 2 touches ou 3 touches c'est assez. Ah mais Ah mais <rire> Oh, mais c'était un vrai! Non, non, non! Oh, ouais. oh putain! <rire> Je veux voir ça! Il se fait doser! Non, non, non! Et là, tu peux pas! Non, non! <rire> tu vas okay. dire! Non, <rire> <la pire." rire> non, non mais en haut, c'était une mauvaise idée! Ah, ouais! Ah, non, hein! Attends! Ah! Euh... Là t'as oh oui. un, un, tr un trou. Ah ouais mais c'est dur. Là tu peux. Là tu peux mais esquive-les eux et 3-6. J'ai un bouclier. Ah, J'ai un bouclier. bouclier Oh non tu l'as oh lâché Tu pouvais ouais mais ils m'ont poussé Vite, vite Oh non Ah non <rire> Ils ont se Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber Au secours Oh quoi Non mais attends <rire> MAIS NON Et moi je me fais doser quoi euh, Un vrai. lent Ah non c'est un rapide Ouais c'est mort Oh ouais non mais... Non dans la panade 40 minutes de oh. Ouais. C'est mort Ah salut hein. <rire> My big burger Oh non Oh ouais Wouhou, j'suis, j'suis mort Putain les bâtards ah mais il fait Il casse tout ah <rire> Il t'a cassé ta gueule Il m'a bloqué avec son gros cul, genre il est passé devant moi pour péter la fenêtre Regarde ça Ah mais... Ah mais... Ah mais... C'est drôle Ouais. <rire> ah mais, oh, mais c'est bordélique, devant. Ouais. Caractérisé sur le zombie et moi ça me plaît pas. Je veux pas que ça soit trop... Ouais. Je veux pas qu'on soit trop centré sur le zombie. Enfin, que ma chaîne ouais, soit trop centrée sur le zombie. Même si euh, je fais... Oh, ouais. oh bah fini. Oh <rire> ouais la double.